Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Olga Mbani, votre consultante de business. Alors, comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, je vais encore vous parler. Ça fait longtemps que je vais parler de cette plateforme Golden Farm. Alors, c'est quoi Golden Farm, comment ça marche Ça vous pouvez trouver la réponse en, dans mes vidéos sur ma chaîne. Maintenant, avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, je vais vous inviter à vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes futures vidéos. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un tout petit pouce si la vidéo vous a plu. Alors, Golden Farm, pour ceux qui euh, ne le connaissent pas ou qui vont le découvrir euh, dans cette vidéo, Golden Farm c'est... Une plateforme en même temps de jeu parce que c'est un jeu de stratégie pour ne pas dire un jeu d'oiseau c'est une plateforme de jeu d'oiseaux une ferme d'oiseaux où il est question d'acheter les oiseaux du plus petit au plus grand celui-ci n'est même pas le plus il ya le superbird donc voilà vous achetez des oiseaux et ces oiseaux vont vous pondre des oeufs que vous pouvez euh, revendre alors comment ça marche vous avez droit à quelques pièces d'argent quand vous vous connectez, qu'on appelle les silver coins, voilà. Et maintenant, pour gagner avec Golden Farm, il faut investir. Parce que quand vous investissez, ça vous permet d'acheter les oiseaux. Maintenant, étant donné que Golden Farm, c'est un jeu de stratégie, comme je vous l'ai dit dès le départ, euh, pour faire son retour sur investissement, sur Golden Farm, il faut euh, a priori parrainer. Donc, vous pouvez faire des retraits sans parrainage, mais ces retraits sont limités. Vous ne pouvez pas retirer, euh, vous ne pouvez pas récupérer votre capital si vous ne parrainez pas. Donc, ça, c'est ce que vous devez d'abord savoir sur Gordon Farm. Mais, il est assez facile. Pourquoi? Parce que dès que vous avez parrainé environ 10 personnes, et que ces 10 personnes, quand je parle de parrainer, on parle des fioles actives. Ces 10 personnes ont investi aussi chacun leur taux au minimum 10 dollars. Sachez que vous n'allez pas avoir des problèmes de problème de pièces d'or. Je dis ça pourquoi? Moi, il m'arrive de faire des retraits et qu'à un moment donné, je n'ai plus de pièces d'or. Qu'est-ce que je fais? Quand je n'ai plus de pièces d'or, les amis, qu'est-ce que je fais? Je laisse. En fait, ce qu'il faut faire, c'est de laisser un temps. C'est de laisser un temps euh, sans faire de retrait. Et lorsque vous restez un temps sans faire de retrait, alors, ça vous génère... Euh, ça vous génère comment dirais-je, les pièces d'or avec le temps parce que les comptes sont actifs, donc, à un certain moment donné, si vous revenez après une semaine, après deux semaines, vous allez voir que vos pièces d'or ont augmenté. Donc, moi, déjà, il y a longtemps, j'ai pas fait de retrait. Il y a longtemps, j'ai pas fait de retrait. Donc... Qu'est-ce que je vais faire avant, déjà, je vais vous présenter euh, les différents types d'oiseaux. Chaque chaque oiseau produit une quantité d'œufs par heure. Comme vous pouvez le voir du plus petit, le plus petit, bien sûr, le moins cher produit moins d'oiseaux que le plus cher, et qu'on pouvait le voir. Il y a même euh, le Super Bird. Celui-ci, il produit directement les pièces d'argent. C'est ça qui est intéressant en fait. Quand vous achetez les oiseaux, l'objectif c'est d'arriver celui-ci qui produit directement de l'argent dans votre portefeuille de retrait parce que lorsque vous vendez vos oiseaux, lorsque vous vendez vos oeufs, un pourcentage, vous allez voir, on va faire un exemple, euh, collecte, donc voilà, j'ai ici si, comme vous voulez le voir ici là, ici c'est le nombre d'oiseaux rouges que j'ai, hein. j'ai euh, six oiseaux rouges, ça c'est ma ferme. En fait, ça c'est ma ferme d'oiseaux. Vous pouvez voir chaque oiseau, la quantité d'oiseaux que je possède pour chaque type d'oiseau. Donc ici, j'ai six oiseaux Super qui me produisent directement des pièces. Donc vous pouvez voir quelle quantité ils produisent. Euh, ils m'ont déjà produit. Donc voilà comment ça marche. Lorsque vous voulez acheter les oiseaux, vous venez dans Buy Bird. Voilà. Dans Buy Bird, vous avez... La couleur de l'oiseau, les noms des oiseaux en fonction de leur couleur, le coût ici, le coût des oiseaux et le nombre que moi j'ai déjà acheté, c'est-à-dire le nombre que vous avez déjà acheté. Maintenant, quand vous l'achetez, les oiseaux, vous regardez combien vous avez ici. Voilà, vous voyez ici la huit gros donc c'est cette quantité-ci. est montant en pièce d'argent, silver coin que je peux retirer et sachez que 1$ dollar. Un dollar équivaut à 6000 euh, je crois 6900 euh, pièces d'or voilà un dollar équivaut à 690 silver coin voilà donc ici c'est ce que vous pouvez utiliser pour acheter les oiseaux voilà donc il y ya 30% de votre investissement qui vont euh, de votre de vos pièces d'or qui vont pour, euh, comment on appelle ça, le réinvestissement, et les autres vont pour le retrait. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Quand vous voulez acheter les oiseaux, venez dans bail vous sélectionnez la quantité en fonction de, de vos pièces d'or. Lorsque vous voulez, par exemple, recharger votre compte, euh, vous pouvez venir dans Repli chacun Vous pouvez le faire par Bitcoin ou par pay Moi, je vous recommande généralement Paye parce que c'est beaucoup plus automatique, c'est plus rapide. Mais vous pouvez aussi le faire par Bitcoin. Donc, vous pouvez voir, ici, ça met la monnaie en rebelle, mais je vous conseille de changer la monnaie, de mettre ça en dollars. Ça vous permet de mieux voir, euh, de mieux voir, voilà. Maintenant, tout à l'heure, là, dans la ferme, j'ai remarqué, parce qu'il y a longtemps, je ne me suis pas connecté dans mon compte Farm parce qu'il y a des gens qui disent que non, est-ce que ça paye encore, ça ne paye plus. Avant d'aller plus loin, ce que je vais faire d'abord, c'est de faire un retrait. Voilà. Avant de faire le retrait, je vais d'abord, voilà, je vais voir mon solde de coin, mes pièces d'or. Comme je disais tantôt, il y a longtemps, moi, j'ai pas fait de retrait. Et la dernière fois, quand j'en ai fait, j'en avais plus suffisamment de pièces d'or. Donc, j'avais zéro pièces d'or. Et là, maintenant, vous voyez que j'ai 5040 pièces d'or. En fonction de ça, comme mon compte ici, il est en ruble, je ne peux pas... Euh, voilà. Donc ici vous voyez ça, ça signifie que 9000, en fait c'est 9681 silver coin qui font un dollar. Voilà. Donc ici, je ne peux pas retirer, euh, comme je suis dans mon compte en en je je peux pas donner l'estimation en dollars Mais on va essayer de faire les retraits et vous pourrez voir. Je vais faire les retraits jusqu'à ce que je n'ai plus suffisamment de pièces d'or. Et je vous recommande souvent de faire. Vous pouvez faire. Vous voyez il y a différents différents euh, modes de paiement et ça qui est intéressant mais chacun est cher à son niveau donc ce qui est souvent plus facile c'est souvent les payeurs voilà donc moi vous pouvez voir mon historique de retrait donc qu'est ce que je vais faire je vais tester un autre retrait et ici je mets souvent des quantités similaires à ici j'ai remarqué que golden Farm ne retire plus plus de 50 dollars je sais pas pourquoi quand tu veux retirer, c'est comme si le minimum c'est 50 dollars. Donc, c'est pourquoi vous voyez ici, j'essaie de mettre les 49, quelque chose. Donc, je vais prendre 300. Ok. Donc, euh, comme je disais, les amis, ici, je vais mettre, vous sélectionnez, je vais mettre dollars. Voilà. Donc là, je vais mettre 380. 200. Voilà. Ça me donne 50 dollars. Je vais coller mon payeur et je lance le retrait. Je vois ça. Voilà. Vous voyez, successful paid. Ok. Je vais regarder. Tout à l'heure, j'avais 50 000. Voilà. Je vais regarder le nombre de coins qui me reste. Donc, vous voyez qu'ici, j'étais à 5 000 et là, il ne m'en reste que 1000, comme j'ai enlevé euh, 50 dollars, ça signifie que là je peux peut-être encore enlever 10 dollars et ça va passer. Donc, pour ceux qui disent que ça paye pas, bon, on va faire simple on va venir dans mon inbox que je vais actualiser pour voir si j'ai déjà reçu les 50 dollars en question. Mm -hmm. C'est Inbox ici. Bon, disons que le temps que ça actualise, hein, Tant que ça actualise, je vais relancer un autre retrait à 10$ pour voir si ça va prendre. Voilà. C'est juste pour vous montrer que ça marche, hein, les amis. Juste pour vous montrer que ça marche. Qui ressemble à 10$ dollars Ici, c'est toi. 100 000 pièces d'argent. Voilà. Donc, je vais encore ici ça et voir si ça va prendre. Si ça ne prend pas, on diminue. Voilà, vous voyez. You, you can order payment not more than one, one time per 10 minutes. Donc, ça signifie que je dois pas faire de retrait <rire> deux fois en moins de 10 minutes. Donc, il n'y a pas de souci. Vous avez vu que j'ai retiré et vous avez vu mon solde en pièce d'or. Maintenant, comment ça marche lorsque vous avez les oiseaux ou lorsque vous avez les oiseaux qui ont pondu des œufs. vous venez dans Egg Warehouse. Collecte, voilà, j'ai collecté mes yeux, et puis après, je viens les vendre ici. Celle dans celle. Vous cliquez sur sell all Je vends tous mes yeux, donc vous voyez, comme je vous disais, que euh, voilà, c'est 70% vont pour le réinvestissement et 30% vont pour le retrait. Voilà, donc sachez que Colonne Femme, c'est un, un jeu de stratégie. Voilà, c'est un jeu de stratégie. Moi, j'ai déjà bien gagné avec une femme, vraiment. Euh, comme vous voyez là, voilà, 50 dollars Tchac, J'ai travaillé quoi Ce sont les, les oiseaux qui travaillent pour moi. Et c'est ri pas rien. C'est pas rien. 50 dollars, euh, c'est pas rien. Euh, si moi, je prends pour ceux qui changent chez moi, euh, fois 50 dollars payeurs. 28 000. Juste comme ça. C'est pas rien. Voilà. Maintenant, j'ai terminé ici. Je vais faire un retrait encore. Pour voir si je peux déjà retirer plus de 50 dollars parce que avant tu pouvais retirer plus que ça comme vous avez constaté dans mon historique de retrait je pouvais retirer plus que ça voilà ouais ici là j'ai plus il ya dans mon autre compte je retirais plus que ça donc voilà un peu Golden Farm paye toujours, les amis. Ça paye toujours. Donc, si vous voulez vous lancer dans Golden Farm, soyez sûr que vous pouvez parrainer des gens qui vont euh, enrichir votre réseau. Parce que Golden Farm, c'est un jeu de stratégie et c'est bon pour les leaders qui aiment parrainer. Vous allez vous enrichir avec Golden Farm. C'est des dollars. Vous ne travaillez rien. Les, les oiseaux travaillent pour vous. Voilà. Donc, moi, je vais acheter un œuf et... By By Bird, pourquoi parce que je sais pas si je peux déacheter acheter cette oeuf là. J'ai vu qu'il y a un nouvel oiseau, je suis pas en train de le voir. Voilà, il est pas ici. Hmm. J'ai pas encore peut-être les moyens de l'acheter parce qu'après Super Bird là, j'ai vu comme si un nouvel oiseau peut-être j'ai pas encore atteint les conditions, mais moi je vais encore acheter même beaucoup de superbe si mon agent me le permet voilà j'ai encore acheté 3 super superbe les amis les plus importants le plus important c'est d'acheter les plus gros oiseaux ça sert à rien d'accumuler 50 green alors que vous pouvez acheter un seul super bird c'est mieux d'acheter les, les oiseaux les plus chers vaut mieux avoir un oiseau plus cher que d'avoir deux oiseaux moins chers donc déjà c'est ça mm -hmm. donc ici je peux encore acheter deux voilà j'ai acheté, voilà, et 651 me permettent d'acheter plutôt ici deux. Voilà, et c'est bon. Et il me reste 51 000 qui me permettent d'acheter un ici. Voilà, il me reste 14 000 qui va me permettre plutôt d'acheter un là. Voilà, je vais d'abord laisser comme ça. Ok donc voilà mon superbird c'est lui qui me produit le plus donc maintenant les amis je vais me déconnecter de ce compte parce que j'ai deux comptes à golden farm je vais me déconnecter de ce compte et je vais me connecter sur mon autre compte donc je me connecte sur mon autre compte et pourquoi je suis sur ce compte Parce que vous pouvez voir que ce compte il est en dollars. Il est facile à expliquer. Regardez simplement. Là, regardez, replenished, c'est la quantité que j'ai investi dans ce dans, dans ce compte. Si j'ai investi. Oh les enfants qui pleurent partout là. Oh là là. Désolé les amis, euh, c'est ça. On a les enfants écrits un peu de partout. Donc <rire> c'est pas grave. Toutes mes excuses. Donc, euh, faut que j'ai fini la vidéo. Je ne vais pas m'occuper de. Alors, repliche. Vous voyez que j'ai investi 84 dollars. Hein? J'ai investi 84 dollars et j'ai déjà fait le retrait de 407 dollars. Ça, là, c'est ce que j'ai déjà gagné. Donc, les amis, vous voyez que j'ai gagné combien 4 fois ou 3 fois, 3 fois et demi le de montant investi. Donc ça a même déjà dépassé c'est pas combien de pourcents. Ne me demandez pas en combien de temps parce que c'est pas important. Pourquoi Parce que c'est pas un argent que je travaille de moi-même. J'ai juste investi. Puis les oiseaux, ils travaillent pour moi. Vous Voyez. Et ici, je vais encore venir. Je vais encore revenir ici. Que je vais faire, je vais encore ici. Je vais vous montrer la dernière fois que j'ai fait le retrait. Si j'avais plus de pièces d'or, hein. en fait, je vais juste vous montrer que c'est possible euh, que les pièces d'or s'augmentent. Vous voyez, là j'ai 142 pièces d'or. Ça signifie que je peux retirer, même je crois, parce que une pièce d'or équivaut à un dollar normalement. Pour oh, vous, 10 dollars. Of 10 dollars you need to have 10 gold. Vous voyez un peu donc pour retirer 10 dollars. Je dois avoir 10 pièces d'or. Donc, pour retirer 100 dollars. Je dois avoir peut-être 100 pièces d'or, comme là, maintenant. Les amis, on va tester. Moi, j'apprends ça chaque jour. Parfois, j'oublie comment ça marche. Mais je sais quand même que un dollar équivaut à une pièce d'or pour le retrait. Donc, ici, je vais d'abord aller dans Egg Warehouse pour collecter mes oeufs et les vendre. Voilà. Et ensuite, je vais excellent je vais pas, je vais vendre mes oeufs voilà ok et puis maintenant je vais venir dans le, Donc, le retrait en payeur voilà c'est en dollar ici regardez mon historique de retrait vous voyez qu'ici même j'ai retiré plus j'avais retiré 77 je vais voir si je peux retirer plus de 50 dollars comme les termes ont changé je vais mettre même 700 Voilà. et je lance ordre et voilà. je vais mettre dans mon compte je vois si ça passe les maximum de gros pour one transaction et 50 dollars on ils ont limité le minimum de retrait chaque 10 minutes à 50 dollars c'est pas bien grave et on va faire ça hum qui ressemble à 50 dollars ici. D'accord. Donc c'est 387. 200. Voilà. Paid off. Voilà. Donc voilà les amis. En seulement quoi Deux ou trois minutes, vous voyez que j'ai fait le retrait de 100 dollars payeur. Est-ce que 100 dollars c'est petit Est-ce que 56 000 c'est petit 56 000 francs juste comme ça un matin c'est beaucoup. C'est le salaire d'un Camerounais, c'est le salaire d'un Africain, quelque part. C'est la paye de quelqu'un. C'est une somme qui peut aider quelqu'un à acheter des médicaments, à ravitailler sa maison, à se mettre du carburant, à... à faire beaucoup de choses. Voilà. Pour ceux qui ont des malades, qui peuvent soutenir leurs frères à l'université, tout même, les étudiants et tout, voilà les amis. Une autre opportunité. Je dis encore, les retraits, les gens qui disent que c'est un site à scam. Golden Farm n'est pas un site à scam. C'est juste un jeu de stratégie. Il faut être stratège pour gagner avec Golden Farm. Ne faites pas les retraits chaque jour. Vous voyez là, je, je peux encore faire des retraits. Je peux encore faire des retraits. Parce que je ne gaspille pas mes pièces d'or. Vous voyez là, j'ai encore 90 pièces d'or. Donc, je peux encore retirer 90 dollars. Je peux encore retirer 90 dollars. Mais comme c'est 50 dollars chaque, chaque 10 minutes... Je vais d'abord laisser ça là. Maintenant, si vous voulez vous inscrire, n'hésitez pas, vous allez trouver le lien d'inscription, euh, mes différents liens d'inscription en description de la vidéo. Ok les amis. Euh, je suis arrivé à la fin de ma présentation j'espère que vous avez aimé la vidéo alors euh, je vais vous inviter encore à vous abonner, n'oubliez pas de cliquer sur la notification pour ne pas manquer mes autres vidéos, surtout si vous me découvrez au travers de cette vidéo et que vous avez aimé, n'oubliez pas de liker aussi, de partager alors on se dit à très bientôt pour une future vidéo, ciao ciao